Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, aujourd'hui on fait une vidéo SQDC, la review numéro 213, avec le produit déconnecté de soleil, un rockstar qui se promène, qui se promène. Nous voici Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, aujourd'hui on fait une dégustation... Oh! Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui, on va faire la dégustation numéro 40, avec le... Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une review SQDC, numéro 229, de la... Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Vidéo super intéressante aujourd'hui. Nouvelle compagnie à la SPC, plus précisément nouvelle brand parce que c'est une compagnie qu'on connaît déjà. C'est Emerald Health Therapeutics qui nous ont sorti euh, une nouvelle euh, une nouvelle branche, une nouvelle euh, variante. On est de retour, on est de retour, de retour. Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, ben c'est une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, j'ai atteint le 1 million de visionnements sur YouTube. Donc, pour fêter ça. émeute de citron. émeute de citron s'est roulé. Donc, on allume ça. Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la review SQDC numéro 228. Non, 229. Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui, on fait une petite dégustation. Dégustation numéro 58. Euh... Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une vidéo SQDC. La vue. Merde. Salut tout le monde, c'est Winman, Content de vous voir. Aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième variété de cannabis que je vais faire pousser. Salut tout le monde. Ça, ça c'est pas un problème. On est de retour avec le Saint-Henri-Couche. Donc avant de l'allumer, euh, je voulais prendre une petite seconde pour vous dire d'aller dans la description si vous allez sur Indoor Growing Canada, si vous avez besoin de produits pour la cultivation. La papao. Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de Broken Coast. C'est un produit qui n'est pas encore à la SQDC. C'est le Pink Kush de... Oh, man... Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, aujourd'hui on fait une vidéo SQDC, la Review 251, je vous présente le Saint-Henri Couche de la marque 54, producteur de Montréal, représente la ville d'Anjou, Great White. Ah! Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une review SQDC, la 251e, avec un nouveau produit qui s'appelle le Saint-Henri Couche de la marque 514. Je vous présente la. Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une vidéo SQDC, la review 251. Je vous présente le Saint-Henri Couche de la marque 514. Producteur de Montréal, represent de la ville de Saint-Henri. Non.